rendez bachir oh, de qu'un décours, qu'un bachir et de Rendez-vous de car tu es prison Au milieu de nous Nous t'élevons Par nos chants Oh, nous t'adorons Et nous t'exaltons Oh, viens ton trône et shalom, shalom adorateur, shalom, shalom adoratrice, soyez les bienvenus en ce jeudi soir, pardon, vendredi soir, notre temps d'adoration, que le Seigneur vous bénisse, en tant que vous vous connectez, nous allons passer ce temps encore par la grâce de notre Seigneur, passer un temps d'adoration devant le trône céleste, devant, devant notre Seigneur, devant notre Dieu qui nous invite encore ce soir à venir le bénir à venir le célébrer, à venir l'adorer. Soyez bénis. Nous allons attirer notre Jésus. Nous, nous allons l'attirer. Nous allons lui dire qu'il est le roi de nos vies. Il est le roi de, notre, de tout ce que de, notre, de nos familles, de nos maisons. Nous sommes rassemblés ce soir pour lui et nous voulons lui dire qu'il est le maître de toutes choses. Jésus, oh, nous te couronnons. « Oh, nous te proclamons roi. » Oh Seigneur, pendant que nous nous connectons, nous voulons tout simplement te dire que tu es notre roi. Nous voulons tout simplement te dire que tu es notre roi. Oh Seigneur, nous nous n'avons que toi. C'est pour ça que nous, nous nous voulons commencer ce temps avec toi. Nous voulons commencer ce temps avec ce temps. Tu te dire que tu es notre roi. Nous n'avons pas d'autre roi. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. Le, le, monde, le monde a, a, a ses rois. Nos villages, nos, nos peuples ont leur roi. Ce royaume, ce pays dans lequel je suis à sa reine. Seigneur, mais moi tu es mon roi. C'est pour ça que je veux le proclamer. Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons, roi. Car tu es présent au milieu de nous. Oh, nous t'élevons par nos chants. Oh, nous t'adorons et nous t'exaltons. Oh, vie établir ton trône éternel. Oh, par nos louanges, je nous t'invitons. Viens, Jésus prend la place. Dieu, roi, oui, nous t'invitons, Jésus, nous t'invitons en ce moment, nous t'invitons pour ce temps, nous t'invitons, Jésus, nous t'invitons maintenant, nous t'invitons de manière particulière, nous savons que tu as été avec nous tout au long de cette journée, nous n'avons pas passé un instant sans ta présence, même si nous n'avons pas senti, même si nous n'étions pas en prière, nous croyons fermement que tu as, tu as été avec nous, dans nos déplacements, dans tout ce que nous avons fait, mais nous voulons t'attirer de manière particulière ce soir, Te de venir nous, de venir couronner, de, de, de, venir, de, de venir nous couronner, de venir couronner ce temps de ta présence. De venir Seigneur, siéger au milieu de nous. C'est pour ça que nous commençons ce temps avec ce cantique. Oh Jésus, Jésus, oh nous te couronnons, oui nous te proclamons roi.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 ton trône éternel, oui, par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Oh Jésus, prend la place du roi, oui, viens, prendre la place du roi maintenant. Dans chacune de nos vies, dans nos pensées, viens prendre la place du roi, quelles que soient les pensées qui sont en nous, que ce soit des pensées de joie, des pensées de tristesse, ou la confusion, quel que soit ce que nous pouvons ressentir en ce moment, viens prendre la place maintenant. Oh Jésus, viens prendre la place maintenant. Que toi seul tu règnes. Que toi seul tu règnes. Oh Jésus, nous te faisons confiance, nous t'appelons. Nous t'appelons, nous allons commencer avec le cantique, avec le, le, le, le somme sans 135 du verset 1 au verset 7. Nous allons, nous allons lire ce somme ce, ce pour accueillir encore notre Seigneur, pour lui dire que nous sommes là pour lui, nous sommes là pour le louer. Le somme dit, louer l'Éternel. Dieu le dit, je vais dire, dire, louons, louons l'Éternel. Louons le nom de l'Éternel. Louons le serviteur de l'Éternel qui nous tenons dans la maison de l'Éternel. Dans les parvis de la maison de notre Dieu, louons l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantons en son nom, car il est bien, il est, il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi, Jacob. L'Éternel s'est choisi chacun de nous ici. Il s'est choisi chacun de nous pour que nous lui appartenions. Oui, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les cieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans les abîmes, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de son trésor, alléluia. Oui Seigneur, nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour te célébrer, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te chanter des cantiques, nous sommes là pour te dire que c'est toi qui es notre papa, oui tu es bon. Nous sommes ton peuple. Tu t'es choisi chacun de nous. Ou chacune de nous. Tu t'es choisi, oh Béatrice, ta servante. Tu t'es choisi, Corinne. Tu t'es choisi, tu t'es choisi. Tous tes enfants qui sont sur cette plateforme. Pour que nous, nous t'appartenions, Seigneur, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. C'est pour cela que chaque soir, Papa, tu nous, a, tu nous rassembles devant ta face, tu nous rassembles à tes pieds, comme un père rassemble ses enfants pour leur parler, comme un père rassemble ses enfants pour les bénir, comme un père rassemble ses enfants pour proclamer des paroles de bénédiction sur leur vie. Et c'est pour cela que tu as voulu que chaque soir, 21h, oh, qu'il y ait quelqu'un, qu'il y ait une ou deux, trois personnes sur cette plateforme, le nombre n'est pas important, le plus important c'est qu'il y ait quelqu'un, le plus important c'est qu'il y ait des gens, ce sont tes enfants, des serviteurs. Nous nous tenons dans ta maison, comme le sombre le dit, nous nous tenons dans la maison de d'éternel, dans les pavés de la maison de notre Dieu. Oui, la maison de notre Dieu ne doit pas être vide. C'est pour ça que nous venons ce soir, alléluia, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te rendre gloire. Oh, nous voulons te dire merci. Merci pour ce, cette semaine qui est en train de s'achever. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, depuis le lundi. Depuis le lundi, que ce soit oh Seigneur de manière spectaculaire, que ce soit de manière très calme parce que tu es seul, tu es aussi dans la brise légère, tu es dans la brise légère, tu es venu, tu as agi. Pour chacune de nos vies tu as fait quelque chose je suis sûr que chacune de nous a un petit témoignage hein, pour une raison pour laquelle nous voulons dire merci nous allons dire merci à notre seigneur oh papa soit béni nous te disons merci nous te disons merci parce que tu nous as rassemblés dans ta maison nous te disons merci pour ce que tu as fait pour nous oh seigneur tu as fait pour moi tu m'as secouru cette semaine tu m'as secouru tu m'as secou, montré tu m'as témoigné encore « Oh, ton amour, ta, ta bienfaisance, tu m'as montré que je suis ta fille, je veux te dire merci. » Et je suis sûre, papa, que chaque adorateur, chaque adoratrice ici, elle te dit merci parce que tu as fait. Tu as fait pour leur propre vie, pour un enfant, pour un époux, pour une épouse, pour un collaborateur, pour pour une collaboratrice, pour un ami, pour un frère, une sœur pour la nation même dans laquelle, nous, dans laquelle nous, nous, nous, nous nous sommes positionnés. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci, merci Seigneur. Oh, sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois adoré. La go, oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur, je veux te dire merci. Oh, papa, je veux bénir ton nom. Tu es vraiment bon. Je veux te dire merci, je veux te dire merci, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh, papa, merci, merci pour nos vies. Nous te célébrons, nous te rendons grâce. Oh papa, sois béni, sois élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh papa. Oui, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je n'oublierai point. Oh tout est bonté, oh chaque situation. Tu ne faillis jamais, oh il ne peut pas faillir, oh je n'oublierai point. Tout est bonté, oh chaque situation. Tu ne faillis jamais, oui les situations compliquées. Il y a des situations qu'on ne comprend pas, des situations qui n'ont ni tête ni queue dans lesquelles nous pouvons nous trouver quelquefois, peut-être souvent par nos propres fautes. Ou souvent pas de beaucoup de circonstances, mais Seigneur, quelle que soit la situation, tu ne failles jamais. Tu ne failles jamais. Tu ne failles jamais. Je veux te dire merci. Je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux te lever. Je veux te dire merci. Tu ne failles pas, papa. Tu ne peux pas faillir. Oui, adorateur, adoratrice. Dis merci à ce Dieu, à ton papa. Dis merci à ton papa. Dis merci à ton papa. Oui, parce que c'est notre papa, comme, comme la « Woman of God », comme j'aime l'appeler, le dit, Béatrice le dit, que c'est un père, un père responsable, un père responsable qui sait ce qu'il fait pour ses enfants, qui prend ses responsabilités envers nous. Et hier, j'écoutais un enseignement de, du pasteur Sanogo qui parlait de, de, de ce thème de père. Là, il y a un, celui qui était avec à ce SML qui, qui a demandé « Mais comment est-ce que nous devons nous adresser ?» À, à, à Dieu, on doit dire à Père, on doit dire El Shaddai, on doit dire Éternel. Et j'ai aimé sa réponse. Il a dit, il a dit que on peut dire tout, on peut. Il a tous ses attributs, tous ses noms. Quand il guérit, on dit Yahweh Rafa, Quand il donne à manger, il y avait géré Mais au-delà de tout, nous devons l'appeler, nous devons nous adresser à lui en tant que Père. Nous devons nous adresser en tant que père parce qu'un père sait qu'il doit s'occuper, il doit donner à manger à son enfant. Un père sait qu'il doit guérir doit guérir son enfant, son enfant, mais il doit l'envoyer à l'hôpital. Un père, un père sait, sait qu'il s'occupe de ses enfants. Et j'étais contente. J'étais contente que vraiment ça m'a fortifié dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans ma foi encore de dire que je vais toujours appeler ce Dieu mon papa. Parce qu'il est, il est père avant d'être tout ce que les autres attribuent, il est père. Il est Père. C'est pour ça que Jésus a dit, quand ses disciples ont demandé, « Comment est-ce que nous devons apprendre à prier ?» Il a dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père, notre Père, parce qu'il est notre Papa. » nous devons lui dire papa, nous devons l'appeler papa, papa adoré papa Yeshua, papa tout parce qu'il est père avant d'être il est père avant d'être Shalom, il est père avant d'être euh, El Shaddai, il est père avant d'être Elohim, tout cela il est père d'abord oh je veux te dire merci papa je veux bénir ton nom une adoratrice ici un adorateur veut te dire merci veut te dire papa nous savons que tu es notre père, oh papa nous te bénissons, nous te rendons grâce père, Dieu de Saint fort, oh, Dieu puissant, Dieu glorieux, Dieu merveilleux, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer, nous voulons te dire merci, nous voulons célébrer ton nom car tu es bon, oh Seigneur tu es vraiment bon, oh tu es vraiment bon, oh nous voulons te célébrer Père, Adoration à toi, élévation à toi, magnificence à toi. Sois élevé, père. Sois adoré, corps. Kambashere de kende corps. Rinda kiri de kinda kura kambashere de kende corps. Rinda kiri de kinda kura kambashere de kende corps. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Mon Jésus, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Adonai, il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, mon Jésus, il n'y a que toi. Pour nous bénir, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que, ô oh, Consolateur, il n'y a que toi. Mon Sauveur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Mm, il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Père. Il n'y a que toi qui nous rassemble ce soir. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme qui nous rassemble ce soir, mais c'est toi. C'est ton esprit qui nous appelle à nous disposer, à nous de trouver un temps pour toi. Oh Seigneur, il n'y a que toi qui peut faire ce que tu fais dans nos vies. La vie même que tu nous donnes, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, pour sur cette plateforme. Cette plateforme t'appartient. Cette plateforme t'appartient, Seigneur. Cora camba chere, de kende cora camba Oh, de kinda cora, de kinda cora camba chere, de kende cora. Rende kire, de kinda cora camba de kende cora. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Yahweh, we, sois béni. Yahweh, we, sois élevé. Yahweh, so adoré, kura, kamba, chéril, kende, kura. kiri kinda, kura, kamba, chéril, kinda, kura. Oh, je veux te dire merci. Oh, je vais bénir ton nom. Oh, je veux t'adorer, Père. We bow down in worship. Yahweh. Yes, Father, we bow down tonight. Oh, we bow down oh in worship oh yahweh yahweh yahweh yahweh yahweh oh yahweh mm yahweh oh yahweh yahweh yahweh yahweh yahweh oh yahweh oh yahweh oh yahweh Oh, we bow down. Oh, and hey, worship. Mm. Yahweh, pendant que d'autres personnes se prosternent devant des faux dieux, devant des marabouts, devant des féticheurs, devant des courants d'eau, devant des cailloux. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, tu nous permets, tu nous fais la grâce de venir ce soir nous prosterner devant toi. Car c'est toi qui es le vrai Dieu. C'est toi qui es l'unique Dieu. C'est toi qui es le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Comme le son que nous venons de lire nous dit, que tu es Dieu. Que c'est toi qui fais monter les, mont les, les nuages aux oh, des extrémités de la terre. Et c'est toi qui produis les éclairs, la pluie. Père, c'est toi qui tires le vent de ces trésors. Hum, cette parole, elle est puissante. Le vent. Le vent, c'est toi qui tires le vent de ces trésors. C'est toi qui dis le vent, le vent est un de tes trésors, et tu ties le vent de tes trésors. C'est-à-dire que tu fais, tu es spécial, tu es, tu es spécial, on ne... on ne peut pas, Seigneur, on ne peut pas te qualifier. Seigneur, tu es tellement puissant, c'est pour ça que ce soir, nous sommes prosternés à tes pieds. C'est pour ça que nous sommes prosternés à tes pieds, papa. C'est devant toi seul que je veux, nous, nous nous, sommes à prosternés. c'est toi seul. Oh, c'est toi, ce que je dis toujours, nos parents, nos aïeux, nos ascendants ont choisi, peut-être par manque de connaissance, ils se sont procédés devant de faux dieux. Ils se sont procédés devant des, des, des lagunes, des rivières, devant des fétiches. Ils sont allés même dans d'autres dans régions, aller chercher des fétiches pour venir ajouter des fétiches qu'ils avaient déjà, parce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient soit le pouvoir, quelque chose. Ils pas que Seigneur, c'était toi, c'est toi, le vrai, l'unique. Et ce soir, tu nous fais grâce, papa, papa, de nous prosterner devant toi, à tes pieds. Oh, we bow down, oh, and worship, oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Oh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh, oh Adorons, oh notre Dieu, oui, adorons-le, adorons notre Seigneur, oh, Adorateur, Adoratrice, adorons-le, Nous nous lassons jamais de l'adorer. Nous ne nous lassons jamais de l'adorer, parce que c'est dans cette adoration qu'il vient nous guérir. C'est dans cette adoration qu'il vient nous se révéler, nous, nous, parler, nous parler, nous parler, nous parler, nous révéler les choses, nous donner des directives, nous dire ce que nous devons faire, nous, de nous fortifier. Quelquefois, il ne dit rien, mais il vient seulement nous fortifier, parce que quand le chemin est long, quand la lutte est rude, lui, il vient, il ne dit rien, mais il nous fortifie, il nous reconforte, et puis... Il nous laisse continuer le chemin. Ou bien nous vient même nous porter dans ses bras, tout simplement, dans cette adoration. prosténé Oh, adorons. Oh, Yahweh. Oh, Seigneur, nous sommes là ce soir pour toi. Oui, prosténé Oh, adorons. Whoa, yeah, way. Yeah, way, way, way, way. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Oh Yahweh. Yeah, yeah, oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Yeah, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Oh Yahweh. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Oh Yahweh. Oh Yahweh Oh Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh oh Yahweh Oh Yahweh Oh Yahweh Oui Seigneur, nous sommes là pour toi ce soir Nous sommes là pour toi ce soir Nous sommes là pour toi, oh Seigneur Nous voulons te dire que tu es notre papa Nous avons confiance en toi nous avons confiance en toi, nous croyons en toi, nous croyons en toi, nous espérons en toi. Nous n'avons que toi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur toi et nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'adorons, nous te rendons la gloire qui te revient. Kora kamba chere le kende kura, kamba chere le kende kura, ora kamba chere kura, rinda kiri le kende kura, kembe béni soit tu Seigneur, béni soit tu Papa. Oh, sois béni, sois élevé, sois adoré en ce vendredi soir, sois adoré Seigneur, en ce vendredi soir, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, viens, sois glorifié, nous sommes là pour toi Seigneur, nous sommes là pour te célébrer, nous nous tenons dans ta maison pour te célébrer, nous nous tenons dans ta maison, oh Père, pour élever ton nom, tu es élevé, tu es adoré, élevé Ô oh, Christ est élevé, ô oh, élevé, oui élevé, ô oh, élevé, ô élevé, ô Christ est élevé, mon Dieu est élevé, oui élevé, mon roi est élevé, ô oh, adoré, Oh Christ est adoré. Oui, adoré. Mon roi est adoré. Mon Dieu est adoré. Oh célébré. Oh Christ est célébré. Oui, il est célébré. Oh célébré, mon Dieu est célébré. Oh élevé, oh Christ est Élevé, oh élevé, oui élevé, papa est élevé, oh adoré, oh Christ est adoré, oh adoré, oui adoré, oh adoré, oh oh élevé. Ô oh, Christ est élevé, ô oh, élevé, oui élevé, adonné, élevé, oh, oui Seigneur, tu es élevé. Adorons, adorateurs, adoratrices, élevons son nom, élevons-le, élevons-le, élevons-le. Élevons le nom de notre Seigneur, élevons le, -le. -le. -le nom de notre, notre Dieu. Notre papa, il est roi, il est Seigneur, il règne dans les lieux élevés. Il n'a pas son pareil. Il n'est pas comparable à un autre Dieu. Il ne peut pas être comparable à un autre Dieu. Il est l'unique, le vrai Dieu. Seigneur, nous te célébrons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens maintenant. Viens maintenant. Ô oh, Esprit de notre Seigneur, viens, viens maintenant, oh viens Seigneur, viens visiter ton peuple ici rassemblé, viens nous rafraîchir, ô oh, Seigneur, viens étancher notre soif, Saint Esprit de Dieu, viens nous fortifier, Saint Esprit de Dieu, viens nous relever là où nous sommes tombés, viens nous détourner de tout ce qui n'est pas du Père. Viens nous remettre sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Viens nous dire un mot. Viens nous donner un signe. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous savons que tu es présent. Et nous t'invitons encore plus. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Oh, les adorateurs adoratrices, rassemblés ici. Avec moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Esprit de Dieu, viens visite-nous. Visite, visite, visite. Visite, Saint-Esprit de Dieu. Tu connais comment est-ce que, tu sais est que la semaine s'est déroulée. Tu sais si elle a été difficile tu sais si elle a été, si les attentes, nous n'avons plus fait ce que nous avions voulu faire. Tu sais si, oh, ce que nous avons voulu avoir, si nous l'avons eu et pas ou pas. Mais Seigneur, nous te demandons Esprit de Dieu, viens. Tes enfants ici ont besoin de toi, tes serviteurs. Tous ceux qui sont sur cette plateforme sont tes serviteurs. Tu les as tous choisis. Tu les as tous choisis pour te servir. Dans, un, dans un, eux, que ce soit la charge que tu nous donnes. Oh, mais tu veux que nous soyons tes serviteurs, serviteurs de Jésus-Christ et Nazareth. Oui, Esprit de Dieu, viens visiter ton peuple. Viens visiter ton peuple. Viens nous visiter. Nous t'adorons. Nous avons besoin de toi. de Rinda Nous élevons le paracle Nous allons élever le paraclé maintenant. Oh, nous allons l'adorer. ressemble reçoit la même adoration que le Père, et le Fils. Nous élevons le paraclé. Oui, nous t'élevons levons Oh Esprit de Dieu. Nous élevons le paraclet au milieu de nous en cette soirée oui, esprit de Dieu, viens oh, nous élevons le paraclet oh, viens, esprit du Dieu vivant oh, Saint-Esprit nous élevons le paraclet oh, esprit de notre papa viens, Seigneur oh, nous élevons le Paraclet au milieu de nous en cette soirée. Oui, Saint-Esprit dans cette soirée, nous t'élevons, nous t'élevons. Oh, nous élevons le Saint-Esprit, nous t'adorons. Oh oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous adorons le Saint-Esprit. Oh rakambashereke ndekora. Oh nous adorons. Le paraclet, en cette soirée pour notre vie. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'élevons, Esprit de Dieu. Nous proclamons que tu es vivant. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous élevons le paraclet, Esprit de notre Papa. Le Consolateur, le Consolateur, nous élevons le paraclet, Esprit du Dieu vivant. Sagesse de notre Dieu, nous élevons oh, le paraclet au milieu de nous, en cette soirée, oh, viens, viens Saint-Esprit de Dieu, viens agir. Nous élevons le Saint-Esprit, la puissance de notre Dieu, la gloire de notre Papa. Nous élevons le Saint-Esprit. Il n'y a que cet Esprit qui donne vie, il donne vie, donne vie. Nous élevons oh, le paraclet. Au milieu de nous, cette soirée, oui, esprit de Dieu, nous te levons. » Nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous t'appelons, nous t'appelons, Esprit de Dieu, à cause de Jésus, au nom de Jésus. Viens, nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Et si le si Jésus est là, c'est que tu es là. C'est pour ça que nous t'appelons encore. Oh, nous élevons le Saint-Esprit. Oh, la puissance de notre Papa. Oui, la gloire, la chéquina de notre Dieu. Oh, nous élevons le Père. Il viendra agir au nom de Jésus. Oh, oui, Saint-Esprit de Oh, nous élevons le paraclet au milieu de nous, en cette soirée, viens visiter. Viens visiter les cœurs. Viens visiter les cœurs, les cœurs des adorateurs. Viens visiter les cœurs des adorateurs. Viens, Saint-Esprit de Dieu, descends sur chacun de nous. Couvre-nous de ta présence. Oh, viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu, là où nous sommes faits, viens nous fortifier. Oh, viens, Esprit de Dieu, nous savons que quand tu viens, les choses changent. Nous savons que tu, lorsque tu viens. Les choses changent. Lui Pierre qui était peureux il a prêché lorsque tu es descendu 3000 personnes ont été converties Esprit de Dieu, nous savons, que tu es, tu, nous savons ce que tu es capable de faire oh c'est pour ça nous t'attirons encore oh nous élevons le paraclet Esprit de Dieu, viens oh viens Saint-Esprit nous élevons le paraclet oh Seigneur oui nous élevons Oh, le Paraclet, au milieu de nous, en cette soirée. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Koura Oui, cette soirée, c'est pour toi. Cette soirée, c'est pour que tu viennes agir. Cette soirée, c'est pour que tu viennes glorifier le Père. Cette soirée, c'est pour que tu viennes glorifier le Fils. Cette soirée, c'est pour que tu viennes transformer l'eau en vin. Cette soirée, c'est pour que tu viennes changer, que les, les malades soient guéris. Cette soirée, c'est pour que tu viennes, oh, mou, te mouvoir, nous, donner vie. Oh, Esprit de Dieu, nous te savons capable. C'est pour ça que nous te disons merci. Nous bénissons ta présence. Tu y es présent qui est présent, parce que nous avons, nous t avons appelé au nom de Dieu, nous t'avons invité, nous avons demandé au Père, et nous savons, Jésus a dit que si vous demandez le Saint-Esprit au Père, il vous l'accordera, et nous savons que le Père ne peut pas ne, peut pas, te, de, ne pas te demander de venir nous, nous, nous visiter, c'est pour ça que nous te bénissons, nous bénissons ta douce et merveilleuse présence, nous bénissons ta brise légère, nous bénissons le mouvement que tu fais dans nos cœurs, nous te bénissons pour le mouvement que tu fais dans nos cœurs, nous te nous bénissons pour ce que tu fais dans nos vies. Nous te bénissons pour ce que nous ne voyons pas, mais nous savons que tu agis. Nous te bénissons, Consolateur. Nous t'élevons paraclé. Nous bénissons ton nom, oh, l'esprit de faveur, l'esprit de notre Dieu, l'esprit qui change d'identité, qui change nos vies, l'esprit qui nous fait passer, lui, d'un point à un point. B, l'esprit qui nous fait nous met sur le chemin, l'esprit qui nous fait, oh aller de lieu de, de gloire en gloire, nous te bénissons Esprit de Dieu, nous te rendons gloire, sois béni, sois adoré, sois élevé, sois béni Saint Esprit de Dieu, nous te disons merci, béni soit tu Saint Esprit de Dieu, oh sois élevé. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous te disons merci, alléluia, alléluia, béni sois-tu père, béni sois-tu fils, Dieu père, Dieu fils, Dieu esprit, nous te bénissons, sois béni, alléluia. Adoratoire, adoratrice, nous allons faire un petit partage avant de continuer de, de bénir, de, avant de continuer de, de nous disposer encore plus que le Saint-Esprit vienne faire ce pour lequel il nous a rassemblés ce soir. Parce qu'il nous a rassemblés pour quelque chose. On ne peut pas venir à la présence de notre Dieu et repartir tel que nous sommes partis. Lui, Saint-Esprit, nous nous soumettons encore à toi pour ce temps de partage. Au nom de Jésus-Christ et Nazareth, sois béni, Seigneur. Amen. Donc nous prenons le somme 24 à partir du verset 7 au verset 10. Dans Somme 24, verset 7 au verset 10, et je lis la parole de Dieu. « Porte, éleve, élevez vos linteaux. élevez-vous, élevez portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos lenteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui donc est ce roi de gloire L'éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Saint-Esprit, nous te disons encore, merci pour ta présence. Merci de mettre les paroles sur nos lèvres. Merci de mettre les paroles dans nos cœurs. Que cette parole vienne nous guérir, que cette parole vienne nous fortifier et nous mettre sur le chemin pour annoncer Jésus-Christ de Nazareth encore plus au nom de Jésus. Merci Seigneur. Adorateur, Seigneur, aujourd'hui nous partageons ces ce, ce, ce quelques versets et les, les portes, les portes, le, le, le salmiste, le, le David, le roi David, qui demande aux portes de lever leur lento. Et il parle à des portes, ce ne pas des petites portes, ce ne pas des petites portes, mais ce sont des portes éternelles, des portes éternelles, des portes qui, sont, qui, sont, qui ont été établies depuis longtemps. Et ces portes, si nous, nous ramenons ces portes à nos vies, dans nos vies, il y a des situations qui perdurent. Il y a des situations qui, qui sont là depuis. Et quelquefois, nous, nous, sommes, nous sommes habitués à ces situations. On s'est dit, bon, on va faire comment On va faire avec. On va faire comment On va faire avec. Je vais me détourner de cette histoire-là. Je vais vivre ma vie. Et puis voilà. Donc, il y a des situations, des portes qui sont dans nos vies, des portes éternelles qui sont dans nos vies. Et aujourd'hui, le, le salmiste qui dit à ces portes, « Portes éternelles, levez vos lenteaux. » Aujourd'hui, Jésus vient nous dire, dire aux, à ces portes qui sont dans nos vies aujourd'hui, levez vos lenteaux. Levez vos linteaux. Et ces portes qui se demandent, mais il dit, levez vos lenteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Pour élever vous car que le roi de gloire fasse son entrée. Et ces portes-là qui disent, mais qui est ce roi de gloire? Pourquoi nous allons-nous nous fatiguer? Pour qui vient-nous déranger? Qui vient nous déranger Nous sommes là établis dans la vie de reine. Nous sommes là depuis. Pourquoi est-ce que tu vas venir nous déranger? Et le psalmiste qui répond encore, et levez vos linteaux, le roi de gloire. Il dit qui est celui Il dit c'est l'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Celui qui Il dit, levez vos linteaux, parce que celui qui n'a aucune défaite, qui ne connaît aucune, qui n'a jamais accusé de défaite, c'est celui-là qu'il vient. Et si lui vient, vous levez vos linteaux. Celui, la Bible déclare qu'il a la victoire avant le combat. C'est celui-là qui vient, donc forte élever vos lentons. Et pauvres qui disent, mais qui donc, qui donc, mais qui donc vient? Qui, pour qui donc allons-nous lever? Pour qui donc moi je vais quitter ce corps? Cette maladie qui va dire, mais pour qui donc je vais quitter ce corps? La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et la maladie est dans ce corps. La Bible est, et aujourd'hui, Jésus dit, toi, maladie, lève-toi et quitte ce corps. Il dit, mais qui, le, le, qui, pour qui dont je vais me, je vais quitter ce corps? Je peux pas quitter ce corps. Ce corps-là, nous avons une alliance. J'ai, depuis, depuis des, des, des siècles, sa famille et moi, si on parle, par exemple, du diabète, si on parle des maladies que nous avons acceptées, parce qu'on dit, ah, dans cette famille-là, nous tous, on a, on a, on, a, on est anémiotes. Nous, chez nous, là, on a le diabète. Nous, chez nous, là, on a, un, on a une, telle maladie. On s'est habitué. On s'est habitué aux histoires de, de, de maladies, de, de cœur, où on dit dans cette famille, les gens, le cœur est gros. À un certain âge, on doit faire, ou bien, euh, comment est-ce qu'on appelle, euh, anémie, ou bien, euh, si comment on appelle cette maladie-là, euh, drépanocité. Toutes ces maladies, on s'est habitué. Et on fait avec. Mais aujourd'hui, la Bible dit, le Seigneur dit, « Vous, maladie, quel que soit votre ancienneté, quel que soit vos fondements, parce que pour qu'une porte soit éternelle, c'est qu'elle elle, elle, elle est soutenue. Si une porte est éternelle quelque part, c'est parce qu'elle est soutenue. C'est parce que cette porte-là a été plantée. Elle est soutenue. Elle a une, fond une fondation qui la maintient, qui maintient cette porte-là. C'est pour ça qu'elle est éternelle. Parce que si elle n'était pas soutenue depuis longtemps, cette porte ne serait pas encore là. Un vent serait venu et le, la, le vent allait faire partie de cette porte. Mais si la porte tient, c'est parce que cette porte est soutenue par un, un, un, fond, un fondement ou une fondation qui est solide. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, voici, quand on dit, que, donc, lui, qui est donc ce roi de roi de l'éternel des armées? Voilà le roi de gloire. Voilà le roi de gloire qui aujourd'hui veut venir, qui dit à toutes les portes, bizarre de nos vies, quel que soit les fondements, quel que soit ce qui soutient cette porte, quel que soit la parole qui a été donnée, quel que soit le lien, la qui a été tissée, quel que soit le, le sacrifice qui a été fait, quel que soit la puissance du marabout qui a fait le travail pour que cette porte existe, quel que soit, je ne sais pas, mais la Bible dit aujourd'hui porte. Tu lèves tes linteaux. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, vient pour s'installer. Parce que Jésus-Christ dit que ce corps-là, il se, ça appartient au, il est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter, cohabiter avec un, une maladie. Non, non, non. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour trouver un, un temple vide, pour que lui puisse s'installer. Il dit à une situation. Le roi de gloire, il vient, qu'il vient, un roi de gloire il ne peut pas vivre avec tous les attributs de roi. Il a un cha, il a une, il a sa couronne qui est en or. Il a son, son il a, il a, il, a, il, a, il a sa canne qui est en or. Il a il a ces il, tout tout même le vêtement qu'il porte, ce vêtement est en or en anglais ici. Quand on fait l'ouverture du parlement, du parlement, quand la reine je n'ai pas besoin de nos rois, nous voyons aussi nos rois. Mais ici, quand la reine vient, pour l'ouverture du Parlement, c'est tout un truc. Le diadème qu'elle porte sur sa tête, la, la couronne qu'elle porte sur sa tête, la robe même qu'elle porte, le, la, le, le, le, la cape qu'elle porte, c'est du diable. La robe même qu'elle porte, c'est remplie de, de pierres précieuses. Les chaussures qu'elle porte, même le gant qu'elle porte, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du ce qu'elle porte sur elle-même. C'est on pèse même de manière physique. Si on met ce qu'elle porte là sur une balance, une balance, la balance même pèse. Elle même elle porte tout, elle supporte tout ça, sans compter le le, le, le poids financier. Et c'est pareil, nos rois en Afrique, l'or, les cannes qu'ils portent. Donc le roi de Gouakin, il vient, il vient avec tout ce qui est or. Et il va pas venir cohabiter avec la pauvreté, ce n'est pas possible. Il ne peut pas venir cohabiter avec la pauvreté. Parce que la Bible dit que dans les rues de Jérusalem, c'est Dieu de l'or. Et cet or-là, c'est vrai qu'on ne peut pas le toucher, mais cet or descend pour nous, Dieu nous a donné cet ordre, il ne peut pas venir, le roi de roi ne peut pas venir et puis les portes de la pauvreté sont installées, elles ne veulent pas bouger, mais elles vont bouger parce que Dieu, la parole dit, aujourd'hui le salmiste dit, porte de la pauvreté, quel que soit ton alliance avec cette famille, quelle que soit ton alliance avec cette région, parce que souvent c'est les régions, quelle que soit ton alliance avec la région dans laquelle ma fille vient, elle n'est plus de cette région, aujourd'hui porte éternel, tu lèves tes lentos. parce que moi Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, je fais mon entrée dans la vie de ma fille. Et je viens m'installer avec tout, avec la richesse, avec la richesse, avec la force, avec la, la, la puissance, avec l'honneur, avec la gloire, avec l'autorité. Je viens pour m'installer dans cette maison, je viens pour m'installer dans cette, dans cette vie, je viens pour m'installer dans cette, dans cette entreprise, je viens pour m'installer dans ce couple pour éternelle éternel du divorce. Toi, tu fais que dans ce, dans ce couple, il y, a, il y a toujours des palabres, il y a toujours des histoires n'est pas finies. Aujourd'hui, pour une petite, on, on commence à causer. La causerie dès qu'une petite ou une causerie qui était partie bien, on ne sait même pas dans quel coup causerie est devenue palabre. Causerie est devenue palabre. Chacun prend sa route. On est on est on séparé, est, on est, est divisé. On ne sait plus qui va demander. On ne sait même pas d'où quand tu t'assois pour réfléchir. Mais comment, dans quel coup, on s'est retrouvé dans palabre? Parce qu'il y a des portes éternelles qui sont là, qui réclament ce mariage à un divorce, qui réclament ce mariage à un divorce. Oh, mais le Jésus, notre Seigneur, celui qui est moi à la croix, il dit que moi je suis venu, portes éternelles du divorce. Tu prends, tu es brisé maintenant, tu t'ouvres. Parce que moi, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai autorité sur toutes choses. Je viens pour établir la paix dans ce foyer c'est la première institution que le monde de Dieu Père a créée. Il dit "Faisons l'homme à notre image." Oh, et il dit que l'homme ne soit pas seul. Il faut que l'homme soit accompagné d'une femme pour qu'il puisse procréer. Mais aujourd'hui, c'est le divorce. Aujourd'hui, c'est les, les monsieur et monsieur monsieur, je ne sais madame et madame, mais aujourd'hui, je dit aujourd'hui porte de porte de du divorce de, du célibat tu te lèves, tu prends, tu, tu lèves tes lentos parce que ma fille doit se marier, parce que mon fils doit se marier, parce que parce qu aussi le célibat est chez les hommes aussi. Ce n'est pas prêt que on parle pas trop pour les hommes parce que bon on se dit que ce sont eux qui vont vers les femmes pour dire je vais te marier mais il y a des hommes qui sont qui ont l'esprit de célibat dans leur vie. Il y a l'esprit de si il y a une esprit de célibat dans une famille, c'est pas ça ne touche pas seulement les femmes, ça touche aussi les hommes. Ça touche aussi les hommes. C'est parce qu'ils sont dans le célibat qu'ils passent de femme ils ont l'esprit qui passe de femme en femme. C'est parce qu'ils ont l'esprit de célibat qui passe de femme en femme. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Donc Dieu dit Dieu dit que lui, il vient, portez-vous, vous levez vos lenteaux, et vous. Et parce que moi, je veux m'installer. Moi, le roi de gloire, je viens, mais c'est dans ce couple. On cherche bébé. Bébé, ne vient pas. On fait ceci, on fait cela. On dit non, il y a, tout le monde va bien. Mais, a, mais parce qu'il y a des portes éternelles, de l'infécondité, de la stérilité. Mais aujourd'hui, Dieu a une bonne nouvelle pour chacun de nous, y compris moi-même. Y compris moi-même y compris moi, mais le Seigneur dit les portes éternelles, de tout ce qui est non accomplissement, tu travailles, tu travailles tu ne vois pas les fruits, Dieu dit je viens pour que les portes de ces, ces portes elles vont se lever quand les portes disent mais qui donc est ce roi de gloire alors là qui donc, mais c'est le roi de gloire, celui qui n'a aucune défaite, celui qui n'a aucune défaite, qui n'a aucune défaite, celui qui a donné la victoire à tous ceux, tous ceux qui me font confiance, le ne s'assemblent pas de honte tu ne peux pas mettre ta confiance en ce Dieu. Ce, tout à l'heure, je parlais avec ma petite soeur. Et c'est ce que je tente de lui partager parce que, euh, par la grâce de Dieu, nous, nous chaque, chaque mercredi, nous nous rassemblons sur Zoom. Et nous prions, toutes, on essaie, euh, tout le monde essaie de se connecter pour prier. Pour prier et, par la grâce de Dieu, euh, par ma petite soeur qui est à vase d'honneur, elle a, elle, elle a pu négocier avec un des serviteurs qui nous a rejoint le mercredi. Pendant notre temps de prière. Et quand il a commencé net, vraiment nous rendons gloire à Dieu. Il a donné des révélations, la sorcellerie. Comment il a commencé par cette histoire de sorcellerie. Il n'est pas venu pour accuser ceci, non, mais c'est ce que nous-mêmes, nous savons dans la famille. Il est venu. Il a commencé. Et Tout à l'heure, on faisait le partage de ce temps de prière. Je disais, et ma petite soeur disait que j'ai une autre petite soeur qui, qui dit que vraiment elle est fatiguée, son couple, elle en a marre, c'est tout. Je dis non. Et nous, comment mais je l'appelle pour dire il ne faut pas qu'elle dise qu'elle en a que marre que son mari veut divorcer, va donner le divorce. Non, elle ne donnera pas le divorce. C'est vrai qu'il ne faut pas forcer, mais, mais elle a... faut pas... parce que nous savons, je l'ai dit, mais nous savons que le problème n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas parce que le mari ne l'aime pas, mais c'est parce qu'il dans... a les fondements du célibat dans notre famille. Il est famille, il y a le célibat, donc nous n'allons pas, pas céder, parce que si elle sait, demain, va trouver un autre homme. Ça va bien partir plus demain. Quelques jours après le mariage, c'est les mêmes choses qui vont revenir. La solution, ce n'est pas de partir. La solution de, de se lever, de persister dans la, dans la prière. Parce que notre Dieu, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui. Puis il va nous abandonner. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu voit les efforts que nous faisons. Notre, il est père. Il est paix, il ne peut pas ne pas, pas, pas voir ce que nous faisons. Chaque soir, nous connecter. Tu vas prendre des temps de prière, tu vas prendre des temps de jeûne, tu vas, te, tu vas faire ton effort pour vivre, pour un effort pour vraiment plaire à Dieu. C'est vrai, nous sommes pécheurs, nous tombons à chaque fois. Mais quand tu tombes, nous nous relevons pour venir dire papa pardon. Le papa voit tout ça et puis tu vas essayer de le servir et puis il va te laisser dans cette situation. Ce n'est pas possible. C'est que ce Dieu que nous servons, ce n'est pas le vrai Dieu. Et moi, c'est ma conviction. c'est ce que je disais à ma plus. moi, c'est ma conviction. je sais cela au-dedans de moi, je dis non. Dieu, que le Dieu que nous servons, celui qui est mort à la croix pour nous, il ne peut pas voir ce que nous faisons. C'est vrai qu'il n'y a aucun mérite, nous n'avons aucun mérite, tout est grâce. Mais quand même, nous qui sommes mauvais, nous savons récompenser ceux qui, quand on fait quelque chose, nous savons récompenser nos enfants, quand ton enfant travaille bien en classe, tu sais que s'il a tellement bien travaillé que tu vas lui, tu vas lui donner peut-être ce qu'il veut, ce qu'il veut. C'est pareil pour notre papa. On peut pas, tu, tu peux pas faire ton effort pour lui plaire, le servir, puis va te laisser. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. possible. J'ai une amie la dernière fois qui nous racontait que quand elle était enfant, d'avec ce cas, le moment vivait. Une fois elle a voyagé, vous, tout le monde voyage, mais tu sais, elle avait très bien travaillé. Elle, après, elle allait à, à, à avec sa, sa maman. Les autres sont retournés à Bijan. Donc, c'est comme ça. Nous savons récompenser nos enfants. Après, plus faut raison, le Père Céleste, il ne peut pas nous laisser. Ce n'est pas possible. Persévérons Severo, plein là, elles vont se lever. Si le salmiste en a parlé, c'est que les portes, quand il a dit et se sont levés. il n'y a plus de discussion. Est-ce que la suite? Est-ce qu'il y a une suite pour dire que la, la, les potes ont, ont refusé de se lever Il n'y a pas de suite. Il a pas, donc, s'il si n'y a pas de suite, c'est que les portes se sont levées. Elles se sont levées. Sinon, le, la discussion allait continuer. Mais si la discussion s'était arrêtée, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit ?« Les ténèbres des armées, voilà le roi de gloire. » Point. Fini, pause, c'est ce que la Bible dit, pause, il n'y a pas eu de discussion, c'est que les potes ont obéi, les potes ont obéi, les potes de nos vies obéiront au nom de Jésus, les potes de nos vies, ce soir je viens nous annoncer une bonne nouvelle, les potes éternels qui sont fondés sur des esprits, on ne sait pas quoi, mais que Jésus a vaincu. La Bible, c'est Colossiens 2 qui dit qu'il les a dépouillés. Il les a dépouillés. Il les a purement moins unis. Il a triomphé d'eux par la croix. Il a triomphé d'eux par la croix. Ce n'est pas possible qu'ils vont résister. Ces portes ne peuvent pas résister. Parce que Dieu, Dieu, il est celui qui a la victoire. Tu toutes les situations. Nous devons rester focalisés. Nous devons rester ce que tu as commencé à faire. La prière que tu as commencé à faire, même si tu es fatigué. Continue. Quelquefois, ton, ton corps te dit, ah, je suis fatigué. Mais l'esprit dit « continue ». L'esprit dit « continue ». Parce qu'il a la victoire. Youssef Bote n'a pas eu toutes les médailles. Il n'est pas, pas l'homme le, le plus rapide du monde. S'il si n'a si pas persisté dans son entraînement. S'il si n'a pas persisté dans son entraînement. Nous voyons quand on montre les, les, les, les, les, les, les, les vidéos de comment est-ce il s'entraînait. Il a mortifié son corps. Il, a, il, il, il, il y a des moments où il ne c'est pareil le monde est là, tu as sommeil mais le l'esprit dit lève toi va prier lève toi va prier tu te lèves tu te vas prier tu viens te coucher tu as l'impression que le lendemain tu continues c'est les mêmes choses tu dis ah mais tout cela ça... mais continue continue parce que les portes elles s'élèveront elles s'élèveront au nom de Jésus c'est ton jeûne c'est ton alliance reste dans ton alliance avec ton Dieu les yeux fixés sur lui il n'y a pas il, il agira, il est un bon papa, il est un père responsable, il voit nos souffrances, il voit combien de fois nous peinons pour le suivre, suivre Dieu ce n'est pas facile, suivre Dieu ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, mais il voit l'effort que nous faisons, quand nous chutons, il nous lève, il nous sauve, il nous, il nous remet à ses pieds, on continue, on tombe encore, il nous porte, il nous porte, et pendant ce temps il nous purifie. Pendant ce temps, il enlève tout ce qui est orgueil. Pendant ce temps, il nous, il nous, il nous il travaille notre chair pour que nous soyons dignes de lui. Pour que les dons, les dons soient multiples. Et que demain, parce que c'est ça le, le témoignage, le témoignage, c'est ça qui compte. Dieu fait tout ça pour le témoignage. Pour le témoignage. Pas pour nous, mais pour le témoignage de son grand nom. C'est pour ça que nous allons lui dire merci. Nous allons bénir son nom. Nous allons élever ton nom. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons ton puissant nom. Nous élevons ton nom. Toi qui viens nous faire du bien ce soir. Pour nous dire, oh mes enfants, je suis avec vous. Je suis avec vous. Ces potes se leveront. Les potes du chômage se leveront. Tu as fait des études. Tu as travaillé pour avoir des diplômes. Et puis tu ne peux pas travailler. Par rapport à avec, avec avoir un, un boulot ou un salaire qui va avec ce travail. ce n'est pas C'est que ce Dieu que tu sais là, il, il, est, il est aveugle. Alors que la Bible dit qu'il n'est pas aveugle. C'est lui qui a créé les yeux, ne peut pas ne pas te voir. Il t'a donné l'intelligence. L'intelligence. Il t'a mis, mis à ton cœur. Fais ceci. Et puis, qui va venir dire oui parce que cette famille-là, blablabla. Non. Le Seigneur, il est un temps. Le moment de frapper. Quand il frappe, il dit les portes, élevez-vous. Elles elle s'élèvent. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous célébrons ton nom, ô puissant Dieu. Nous élevons ton nom, ô rakamba de le Rinda kiri di kamba kambashere di kendekor. Rinda kiri di kamba kambashere di kendekor. Oh, rakambashere di kendekor. Rinda kura kambashere di kendekor. Oh, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous te disons que tu es Dieu. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es roi. Nous savons que tu es celui qui, qui est tout puissant, le puissant Dieu. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci mon roi, merci mon sauveur, oh Dieu puissant, Dieu merveilleux, nous te levons, nous t'adorons, nous te rendons gloire, oh Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Rinda Kiri de Kindakur. Oh, Rakambashere Oh, merci Seigneur, nous voici ce soir. Nous savons que les portes, elles se lèveront. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Oh, Rakambashere. Rinda Kiri de Rakambashere. Oh. Oh, Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh non, notre Seigneur n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il n'est pas, pas un homme. Il est le roi de gloire. Oh oui. Comme ce cantique qui dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Oh il est Dieu il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Notre Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Il Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Oh cet Esprit de Dieu maintenant viens agir Esprit de notre Seigneur toi le roi de gloire, toi qui es la main de Dieu, toi qui es le souffle de notre papa, viens souffler sur ces portes, que toutes les portes de nos vies, les portes éternelles qui bloquent l'entrée de la bénédiction que toutes les portes qui ne viennent pas de Dieu, que Dieu n'a pas planté dans nos vies, oui Saint Esprit, viens les, viens, les, viens les briser, viens les briser, viens briser les portes des reins viens casser les portes des reins, viens briser les verrous de fer, au nom de Jésus que toutes les portes, toutes les Portes qui bloquent, que ce soit l'enfantement, que ce soit la guérison, que ce soit la restauration, tout simplement, la restauration, la libération de nos vies. Père, au nom de Jésus, que ces portes-là soient brisées, que ces portes-là, au nom de Jésus, que c'est les portes de nos vies. Levez vos lenteaux porte de, de mal et la malédiction. Et tous les géoliers qui sont devant ces portes-là, votre temps est arrivé. Au nom de Jésus, levez vos lentos par le roi de gloire, notre Seigneur, l'Emmanuel, le roi de gloire, le lion conquérant de la tribu de Juda, l'ancien des temps, le soleil de justice, fait son entrée maintenant dans chacune des vies des adorateurs et adoratrices. Au nom de Jésus, Père, que les preuves maintenant viennent t'installer, que tout ce qui est maladie, que tout ce qui est difficulté, des histoires, des, des situations qui perdurent, des situations qui durent, des situations de, de, de on ne comprend pas, on se dit, mais celle-là, c'est toujours elle qui a des problèmes. Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, au nom de Jésus, nous ordonnons à toutes ces portes-là de se lever. Qu'elles se lèvent, qu'elles élèvent leurs lenteaux, car toi le Créateur, tu fais ton entrée. Tu fais ton entrée dans nos vies, tu fais ton entrée dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Tu fais ton entrée dans nos entreprises, tu fais ton entrée dans nos emplois, là, là où nous travaillons pour la promotion, pour la promotion. Père, au nom de Jésus, cette plateforme attend le témoignage des nominations. Oh Seigneur, on n'a pas besoin de connaître des gens. Il y a des gens qui s'appuient sur, sur, sur leur connaissance. Mais la Bible dit, maudit quiconque, le somme un, qui concrime sa confiance en un homme. Nous n'avons pas mis notre confiance en un homme. Oui, on peut connaître des gens, on peut connaître des personnes qui sont bien placées, mais notre conscience n'est pas en ces personnes-là. Mais notre conscience est en toi, Seigneur. Oui, c'est toi. C'est sur toi que nos yeux sont fixés. C'est pour ça, Père, que ce soit le chômage. Nous ordonnons, Père, au nom de Jésus, aux, po aux portes de lever les les portes du chômage, vos volonté au nom de Jésus. » porte de la malédiction, malédiction de qui plante sur une famille, que ces portes de la malédiction se lèvent au nom de Jésus. Car Dieu, Jésus lui-même, s'est fait bénédiction, c'est Galat qui dit qu'il était maudit, quiconque est pendu à la croix. Il a été cloué à la croix pour nous, pour que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Père, c'est pour ça au nom de Jésus que tout ce qui est malédiction lève ses lents et part de nos vies au nom de Jésus. Père, nous nous au nom de Jésus. Avec la sénécie, anges que toutes les portes du, de de la stérilité infécondité père lève le lintot au nom de jésus porte de la stérilité porte du chômage porte de de, de, de, de de tout ce qui est maladie diabète père que les portes du diabète lève le lintot au nom de jésus que les portes de de, de, de, ce monde, de tout ce qui est divorce Lève-le l'into au nom de Jésus. Tous ceux qui les divorce, lève-le l'into dans le puissant nom de Jésus. Oui, c'est libre. Prends tes œuvres et sors. Va parce que maintenant Jésus... Le roi de gloire fait son entrée maintenant, Jésus. nous t'appelons, nous te bénissons Père, nous appelons Seigneur ta faveur sur nos vies, nous appelons Seigneur ta faveur sur chacune de nos vies. Que maintenant tu viennes, tu, tu es installé ô oh, roi de gloire, toi le vaillant des combats, viens toi qui veilles, toi qui combats, toi qui as la victoire, toi qui n'as aucune défaite, toi qui as la victoire avant le combat. Viens, Seigneur, installe-toi par ton esprit, c'est dans chacune de nos vies, dans chacune de nos maisons. Nous te consacrons nos enfants. Nous te consacrons nos époux, épouses, ou bien les, les conjoints que tu nous donnes. Nous te consacrons même ceux qui, mais, il y a certaines qui ont peut-être, mais il y a quelqu'un qui est là, qui attend, Seigneur, qui attend que les portes s'ouvrent pour venir, oh, se montrer à ta fille, pour venir se montrer parce que c'est les portes qui bloquent, et que la porte de ce célibat s'ouvre se lève pour que l'homme vienne ou que la femme vienne parce que cette porte-là a assez bloqué cette rencontre. Nous appelons cette rencontre maintenant la rencontre de gloire, la rencontre de gloire, la rencontre de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous savons que tu feras parce que tu es Dieu. Parce que c'est au nom de ton Fils que nous prions. Nous te bénissons. Nous t'élevons. Papa, nous, nous te prions pour nos nations. Que les portes, Seigneur, de tout ce que nous savons, les portes qui sont fondées sur tout ce qui est maraboutage, sur, sur tout ce qui est tout ce qui est les, les religions mystiques, nous donnons ces portes de se lever. Pour que nos pays, pour que nos nations soient visitées par toi. Oh Seigneur, au nom de Jésus, trop de choses qui ne glorifient pas ton nom, que nous voyons, que nous entendons. Maintenant, Seigneur, que les portes, c'est pour que tu viennes régner dans nos nations, la Côte d'Ivoire, l'Angleterre, partout dans le monde. Viens régner. Viens régner au nom, de, au nom de Jésus. Nous prions pour Haïti, qui a encore été frappé. Oh Père, tu, ce pays, tu l'aimes. Tu as fait sortir ce pays des grands hommes de Dieu. Oh Seigneur, nous prions pour cette nation. Nous prions pour cette nation. Que les portes qui étaient fondées sur le vaudou. C'est tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Ces portes s'élèvent au nom de Jésus, Que toi, tu fasses ton entrée dans ce pays. Au nom de Je nous te prions pour la Martinique qui est en ce moment ravagée par, par le Covid ravagé par le Covid, nous te prions pour la Martinique, Père, que les portes qui sont freux, que l'ennemi utilise, que les portes que le Covid utilise pour venir frapper tes enfants, que ces portes là lèvent les linteaux, que toi tu règnes et que tu donnes la guérison à ce peuple et à toutes les nations qui subissent les les le fléaux à grande échelle du Covid dans le puissant nom de Jésus. Nous te bénissons. Nous te prions pour nos églises. Nous te prions pour nos hommes nos hommes de Dieu. Nous te prions pour nos femmes de Dieu. Nous te prions pour ces bergers que tu as mis au devant de nous, pour nous soutenir, pour nous aider. Ces bergers que tu utilises pour bénir nos vies. Père, nous te confions tous ces, ces, ces hommes de Dieu, ceux qui sont sur cette plateforme, tous ces hommes et femmes que tu as choisis, que tu as oubliés pour un ministère particulier. Je te prie pour leur ministère. Je te prie pour leur ministère. Père, au nom de Jésus, la Bible dit, priez pour vous, pour les uns les autres, priez. Saint-Paul même demandait ce qu'on prie pour lui. C'est pour ça, Père, je prie pour mes mamans ici qui sont femmes de Dieu. Dieu prie pour mes, mes soeurs qui sont dans un. Dans, que tu as établi dans un ministère. Père, où est-les? Où les et soutiens-les? Que tout pauvre qui veut bloquer le. Le, le ministère soit, c'est élève ses lintés au nom de Jésus. Père que tout point qui veut bloquer le ministère de tes enfants sur cette plateforme, élève les lintés au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, glorifie ton nom. Que ce soit, que ce tes filles, ou tes enfants, tes hommes, tes, tes serviteurs te servent et que gloire soit donnée à ton nom. Que ce ne soit pas elles ou eux qu'on voit, mais que ce soit toi l'éternel des armées, qu'on voit, dans le puissant nom de Jésus. Nous te prions encore pour pour ceux qui sont affligés, pour euh, ma, ta chouchou, ta ma tata Georgette. Nous te prions pour euh, maman Angelina. Je te prions pour tous ce, ceux qui ont perdu un être cher en ce jour, ou dans ces derniers temps. Papa, fortifie-les. Fortifie-les. Fortifie-les, papa. Nous te demandons de les fortifier fortifie les pères et soutiens-les dans tout ce qui est comme funérailles. et nous te demandons de fortifier ta servante qui, après les, ça fait une semaine que les, les obsèques ont eu lieu, Seigneur que tu l tu l'aides maintenant à, à vraiment guérir que tu es la guérir, parce que je lisais tout à l'heure un, un, un truc sur Facebook qui disait que pendant les temps de funérailles, les personnes n'ont pas le temps de, de, de grieve, de, de, de vraiment faire leur deuil. À cause du monde, des personnes qui sont autour d'elles, qui, qui leur veulent du bien, les gens viennent pour dire, à quoi ces personnes n'ont pas le temps de, de vraiment de vivre leur deuil. Ce n'est pas comme chez nous, en Europe où tu es seul ou bien tu as tout le temps pour vivre ton deuil, mais en Afrique, ce n'est pas pareil. Donc, c'est maintenant que, Seigneur, elle aura plus besoin de toi. Maintenant, les gens sont partis, elle se retrouve dans son quotidien. Père, fortifie-la. C'est maintenant même qu'elle va voir, elle va sentir le vide. Nous te demandons de, de la rejoindre. De la rejoindre là où elle va se trouver toute seule, dans sa maison, ou avec ses enfants, toute seule dans sa chambre toute seule, pas de sœur, pas d'amis à côté, mais seule, Père, que ce soit le moment même que tu choisis pour la guérir, que ce soit le moment que tu choisis pour la fortifier, pour la guérir, pour lui dire que tu es là, que tu n'as jamais abandonné. Père, au nom de Jésus, nous te disons merci. Merci, Papa Yahweh. Sois élevé. Nous te rendons grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. oh Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci.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 Merci Seigneur pour ton amour pour ce soir. Merci Seigneur. Oh, merci, merci, merci. Merci Papa. Oh, merci, merci, merci. Merci Jésus. Oh, merci, merci, merci. Merci Adonai. Oh, merci, merci, merci. Oui, merci Papa, nous te disons merci. Merci pour chacune vie, chaque, chaque personne ici, chaque, pour nos vies. Merci pour ton, pour cette nuit. Merci de nous garder à l'ombre de tes grands bras. Que nous puissions dormir, ô oh Père. Nous puissions nous reposer toujours à l'ombre de tes grands bras et nous réveiller demain encore. Vaquer à nos occupations, revenir à 21h pour encore passer une heure avec toi une heure à t'adorer, une heure à te bénir, une heure à te lever et à partager ta parole et que ton nom soit encore glorifié dans le nom de Jésus. Garde et protège tous les déplacements au cours de, de la journée de demain, tout ce qui est déplacement, Père, veille sur nous pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, adorateurs, soyez bénis adoratrices, que le Seigneur vraiment nous garde à l'ombre de ses grands bras et que tout ce que nous avons dit, proclamé, que le Seigneur atteste cela au nom de Jésus et que nous ayons une Excellente nuit. Je vous aime. Adorateur, adoratrice, que le Seigneur vous bénisse. Bye, good night, bye, bye. À demain.